Hop, on se bouge, le garou UHC avec plein de nouveautés. Enfin, ça c'est ce qu'on croit. Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce nouveau LGUHC. Et c'est ici que vous allez découvrir des sentiments un peu... inconnus. D'autres Youtubers vous diront suspense, trahison, tension... Mais vous connaissez ma marque et je vais juste dire que c'est... C'est moi. Il va falloir attacher vos ceintures et prendre vos jambes à votre cou parce que vous allez devoir courir plus que jamais. En espérant que cette game vous plaira et sera correcte, avec un cul. Excusez-moi, quoi de quoi la... ouais, Exactement, j'ai un date chez le dentiste, nice. Un date chez le dentiste Tu veux au ton dentiste De fou. Tu veux ton... Il a dit quoi Non, je veux pas savoir. Il a c'est le premier à avoir fait un mort. Wow, goddamn wow. Oui, euh, je mange la baguette. Euh Mais Je me suis connecté en dernier, j'ai forcément un rôle de merde. Ouais je me suis en 13ème 13 c'est le chiffre de l'assassin Sérieux rien 4ème que... Ah bah salut les gars On l'a entendu sur rire Pourquoi t'as vu Pourquoi je le... suis assassin, Let's go Ah lève, je suis très bien pour la 4ème fois Non, je suis pas assassin, non Ah si, si pose nous deux secondes Quoi Quoi Non mais attendez, j'étais pas prêt là Non mais je suis pas prêt mentalement Il faut me prévenir Il faut me prévenir quand on fait des trucs comme ça Non mais, attendez Moi j'étais là tranquille pour faire une game normale quoi D'accord Bon, bah les gens... Euh... <rire> Salut. <rire> oh merde. Chier. Putain, j'étais pas prêt. Pff, ça vous Bon, ok, posez-nous deux secondes. J'ai un rôle banal du côté du village. Tranquille, quoi. C'est un rôle tranquille. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, le plugin, il s'est dit... Il est pas prêt On va le mettre, loup-garou blanc Moi, je pensais, t'avais un petit message en mode, attention, t'as grosse daronne de pute de mer, tu vas être loup-garou blanc, prépare-toi, mange un kebab, fais quelque chose Non, le plugin, il est pas comme ça Il te prévient pas, c'est une petite salope Bon, du coup, j'ai tout fait maintenant, 3 pompes, 7 abdos, 36 squats, c'est bon, on est reparti pour la partie Ouais, du coup, bonjour à tous, hein. semez-vous Euh, alors... Ouais, là, je... Oh, bouffé de chaleur J'ai eu un rôle solo, j'ai eu une fois LGB et une fois assassin Assassin, je l'ai pas eu en stream, LGB, je l'ai eu en stream. Donc c'est la deuxième fois uniquement que je suis LGB. Et j'ai eu une fois Assassin, mais j'ai été su, je parle à la scrubule. Ça c'était en stream. Quel est ton rôle Je suis.scom sur rôle. Ta game d'assassin, ouais, ma game d'assassin. Y'a pas <rire> Salut à tous les gens qui pour sur rôle J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon début de stream chez vos streamers préférés. Maintenant, euh, qu'on se mette d'accord, c'est moi, votre streamer préféré. Vous n'avez pas le choix C'est comme ça, c'est obligatoire. Tu as cliqué sur la chaîne de Bichard, tu es obligé d'être... Te... Voilà. En plus, j'ai mass gapel, Il me faut juste que je trouve masse d'or. Je trouve masse, masse d'or. Clairement. Pour le moment, on a plutôt bien optimisé nos levels. On est dans l'optimisation, mesdames et messieurs, mais à fond. Clairement là. Pourquoi un aussi bon setup, une aussi belle voix et aussi peu de viveurs Écoute, dans la vie, il n'y a pas de réponse à toutes les questions. Par contre, je tiens à te remercier parce que tu m'as de compliments, là. Puis vraiment Bichard, oui, Zelda. Je sais pas, je, je commence à stresser en fait. Je vais pas vous mentir, je ne sais pas jouer les GB. Dans ma tête, c'est joue agressif, tu t'en à steak, tu joues une fois ce, ce road tous les 46 du mois. Dans ma tête, c'est si t'arrives à t'infiltrer, ça fera quand même une belle game quoi. Moi, je commence à transpirer par contre, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai les mains moites. dirais que... que. je transpire. On va recommencer les enchantes un peu plus sérieusement on va commencer euh Ah enchante, une épée de type sharpness fin de l'épisode 2 bon bah voilà, déjà je sais faire ça comme ça voilà ah Gep, bombi, illu, matox il jésus, Artyom, nanox, bichard, astro ouloulou oh <rire> Ah... <rire> Merde <rire> Je vais avoir du taf hein, les gars, ça va transpirer hein. Ah si je regarde plus le chat à un moment euh... C'est compliqué, c'est compliqué parce qu'on a aucun débutant hein. Ça transpire déjà, ah là je suis pas bien On va faire une pause toilette les gars, hein. je veux pas vous mentir Tu veux gagner il va falloir tout faire, exactement il va falloir tout faire hein. Et en vrai je sais pas si, faut... En fait en vrai je sais pas, je pense qu'il va falloir tuer les, les LG assez tôt Je pense hein je, je sais pas ce que... Parce que bon en face on a des, quand même des, des, des gros poissons On a Lib Guillaume On a Gamur, on a Daiko On a Byslide en face Voilà on a pas les, les, les, les, les trous du cul du monde vous voyez Genre on a, on a du monde qui sait jouer quoi Oh Oh oh la chatte Il est juste derrière D'accord, un peu de luck là Bon bah les gens on a du taf, je vais pas vous mentir. Ça va être quasiment impossible. En même temps, vu, vu la composition de la game, on est beaucoup. Avoir un rôle euh, solo dans une game où on est beaucoup, c'est très compliqué. Ah, clairement, si euh, si a un beau... Dans tous les games, il va falloir qu'on attaque toi. Euh, vous connaissez tous le proverbe, pas de stress. Il y a Fares. Mais là, Fares, euh, Fares, euh, Fares transpire. Fares serviette. Ah là là. Serviette, s'il vous plaît. Euh ouais. Diamant. Allez s'il vous plaît, un filon de 4. Oh non mais j'ai que des filons de 1 Ok. Oh non il a été coupé par les redstone. Il y en avait deux. C'était un filon de 4 qui a été coupé par la redstone, par deux blocs de redstone. J'ai le sem J'ai le sem Allez, soit le diamant. Oh yes J'en ai plein Quoi qu'après genre euh... Voilà Ok Bon enfin Enfin on va pouvoir se crafter son plastron Et comme vous l'aurez vu le diamant n'aura pas été de la partie Tous ses efforts m'ont ralenti Et moi qui voulais sortir tôt pour très rapidement Je ne peux rien faire Et tout cela m'oblige à sortir après 76 minutes de jeu Bien trop tard Si on veut t'en bon ça va Si on se fait attaquer Non, moi pas le rouge vu que j'ai pougave S'il te plaît Allez Gros j'ai pouc Alors salut Salut salut Salut Salut ça va Ouais ouais Bichard il va mourir Bichard il va c'est vrai, c'est vrai, c'est pas vrai. Alors, alors, alors, Guillaume, Guillaume, la tête de moi, Guillaume, la tête de moi, La tête de moi, gros Guillaume, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est libre. Vraiment, écoute ta rediff. Mais gros, c'est la merde, hein, j'ai rien du tout, hein Si je t'ai demandé ça, c'est parce que j'ai rien, j'en ai que 5 hein Alors écoutez, écoutez, écoutez, écoutez, celui qui vote pour moi je fous. Par contre pour le premier match. Par contre j'ai vraiment 4 gapels. Ah Je vous le dis. Bienvenue au club Ouais, j'ai trouvé mon plastron à 65 minutes. Bah, je sais que je prends les gars de C'est pas mal 65 minutes, c'est pas mal. J'ai trouvé mon dernier diamant, enfin mes 4 diamants à 65 minutes. J'ai trouvé un bichard J'ai trouvé un bichard d'Eston. Ah bah. 4. pas moi, bichard. Moi, j'ai personne. J'ai une épée du coup. Après voilà, le citoyen va pouvoir faire son taf. c'est Bah, citoyen là. Bon bah, quelqu'un, si vous passez une gapelle, ça peut rembourser s'il vous plaît. Je peux en avoir beaucoup après, non Bah, non, mais non, mais passez-moi une gapelle Moi, je vais pêcher, je pense. T'as combien d'or Attends. J'en ai un sur moi. Ah, un sur toi Ouais. Un sur toi Ouais. ouais. Oh. oh, merci. J'en avais 7. J'avoue que j'aurais espéré en garder un, mais... Bah écoute, tu sais quoi, si à un moment dans la game j'ai trop de Gapel, je t'en passerai. Ok. Ça me va Ça me va. Seems legit. Bon, à peine arrivé, je suis déjà dans une situation compliquée. Avec le free vote du village et mon manque conséquent de Gapel, je me rends compte que j'aurai un seul essai pour attaquer. Si je ne récupère pas de pommes d'or assez rapidement, ça va être la merde. Je le sais, on le sait, tu le sais, ma mère le sait. Il va falloir prendre des responsabilités. Euh, juste je te présente un peu ouais les bon bails, bon bon voilà. Là, il y a un mec. Attends, faut que je il y a quelqu'un qui avait fait la putain. Je le connais bien, lui. Voilà. Ah, bah, tu sais léger alors. Eh mais je vais te fumer de tes morts, hein. Hé, frère, je connais bien C'est pas sa première game, si C'est ta première game, Jésus Oh, ouais. Ah ouais Ouais Ah bah bienvenue Oh euh, le fou Ça va L'avantage c'est que personne pourra voter pour moi après. C'est ici l'avantage vraiment. De toute façon il se mettent à la main. Je suis tranquille. Je suis vraiment content pour ça. Tu suis mutant. T'as un peu combien J'en ai 6 il... il... là. 6 Ça va voilà, voilà, Ouais mais il a pas encore. Je ne sais cœur du. Il faut que j'en prenne 2 et j'aurai un slot de cœur vide. Mais qui c'est que t'as voté Hein Qui c'est que t'as voté même C'est libre, Guillaume, etc. Hum. Venez moi. Bah je vais je perdu aussi donc... Ah enfin, rip... <rire> T'aurais pu... <rire> T'aurais pu venir spinner moi qui... <rire> qui me balade dans la plaine. Ça aurait, Ça aurait été bon je pense. Ouais de ouf. Oh. T'as vraiment pas genre une info sur un gars... Un pizza... Je viens d'arriver, je viens d'arriver. Oh, tu sais que j'ai trouvé genre mon, mon plastron, j'avais 6 diamants depuis le début de la game. Ouais, j'ai trouvé mon hein. plastron à 65 vrai, minutes de moi, non, je suis zéro niète. Ah, salut Bichard! Qu'est-ce Bah ouais. Tiens, Bichard, c'est gars Parce que c'est toi, tu vois, genre. Oh, merci beaucoup. Oh, merci Artyom. Le mendiant! C'est moi qui ai pris les bottes. Non, c'est moi. Qui c'est qui, toi? Moi? Toi là? Toi là? C'est moi, wesh. C'est moi, wesh. Mais ça venait pas là. Bichard là, Bambi là. Le mec il mange une gamme devant moi, genre. Oui, mais c'est grave je récupère mes câbles en fait. Bah, tu me nargues en fait, je pas. Bah, en fait, je n'ai pas ouais, non plus ouais, du coup. Bah, Salut, c'est euh... oui. Malheureusement, non. non. Malheureusement, non. Bah, parce qu'il m'a attaqué. Qui ça Qui Neko. Neko, Neko ouais. Ouais, ouais. Putain, j'ai je je que, que le, le premier à Ah, quoi Ah, ah juste là, attends. toi c'est une blague, il était juste là, Kylian On parle de la farine. Ouais, il était là, il était là, il était là, ouais. Non, vraiment, il était là. Vas-y bon, j'espère que je peux te faire confiance Bah ouais, Neko, je, je suis nommé de C'est vrai. <rire> il était là Neko, je il, il était là, non, il, était il était là, il était là Ponk et Daiko <rire> Oui euh, Vous avez pas vu Neko, il était juste là Oui, il était avec Gamur et il parlait de... Euh... Et bah ils ont sauté Bombi Oui Bombay mais attendez Bombi Ouais, je sais mais apparemment c'est Neko qui voulait l'attaquer parce qu'il a des infos Oh Enfin, il avait l'air d'avoir des infos De ce qu'on a entendu il avait l'air d'avoir des infos Et Gamur est en mode bah je peux pas attaquer comme ça on vérifie euh, si, je peux de, si je peux te faire confiance ou pas quoi Mais bah, du coup vous voulez qu'on vérifie Donc soit ils sont méchants et ils nous avaient vu bien avant Et après ils ont bête Soit ils nous avaient pas vu Et, euh, et on a vraiment entendu ça Mais bah, en tout cas c'est intéressant du coup s'ils ont attaqué Du coup peut-être que soit... soit Gamur et Neko soit Mombi. Ouais c'est un des deux qui est méchant quoi Et là je ne sais déjà pas où me placer en effet, Bombi est avec moi dans la liste de loups. C'est-à-dire qu'il est, qu est loup-garou. Si Neko l'attaque, c'est qu'il a un rôle à l'info. Mais comment Neko pourrait être aussi sûr que Bombi est méchant Comment Gamur a autant confiance en Neko Que faire Attaquer Bombi pour prouver qu'il est loup-garou et me paraître innocent auprès des villageois Ou éliminer tout de suite la menace Neko et Gamur bon, Moi, je suis chaud pour qu'on vérifie un des deux. Hein. Euh, faut... Richard, j tu peux te donner gap, un hein. sur mon rôle Ouais, vas-y. Matox. <rire> Quoi Vraiment là, Oh mon pote C'est chiant. Je suis Salvateur et au vu de ma réaction, vous avez raison de croire que ce rôle me fait très très très peu plaisir. <rire> Attends. Donc, montreur d'ours, s'il dit la vérité, on a déjà un allié parmi nous. J'ai aucune preuve que c'est vrai, mais mon pauvre. <rire> si c'est vrai, mon pauvre. Voilà. Bichard il est assassin, donc euh, bon. Vous savez, c'est qui Ouais. Le qui Le qui Parce que Bichard qui sort à Singapour. Le montreur d'ours. Je te promets que c'est vrai. Qu il sort hein. à bah en fait, capes, moi je me dis que c'est vrai. C'est pour ça que je suis sorti gros à 80 pour ça je suis sorti à 80 minutes. Il n'y avait que deux gros et je me suis dit non, mais c'est pas possible. Oui, mais justement, je suis à 80 gros minutes. Tu n'as pas ça. Et surtout, t'as le bon stuff. Je me suis dit que le il était genre à côté et il a pris une petite partie. Non, c'est possible. Non, mais non, mais c'est. Tu que c'est louche. C'est pas toi. J'admets que c'est louche. allez vous Salut les maîtres nageurs. Vous avez sauté Non. Hein Si. Bah non, on n'a pas Enfin, on sauté là, oui. Vous avez attaqué lui ah. Oui, on l'a attaqué tout à l'heure. Mais et du alors, coup, il est arrive, il arrivé en panique, il nous a dit Ouais, c'est lequel de vous deux qui a un rôle Ouais, il est revenu. C'est dit... Neko qui l'a sauté. Et il est moi, j'ai rien fait, j'ai juste attendu. À, à D'accord, ok, voir, ok. Voilà. Bah, ouais. je sais pas qu'il arrive en panique, il nous a dit oh, Je suis descendu à deux coeurs. Euh... Et il faut sauter Neko, il a dit aussi. Pourquoi t'étais sous les arbres tout à l'heure avec Deko Punk Parce qu'on faisait les cons et on vous a entendu, du coup, on vous a écouté parler. Ok. Bichard, ouais. calme ici. Hein. <rire> Je vais <peux> te poser <rire> une question. Vas-y. Ouais. Attends, mais bah, plus loin du coup. Mais euh, genre les deux là, genre. Euh... Genre euh, Astro et. Euh... On se balade, ouais, on se balade. quoi Attends, attends, attends. On se promène. Hein. Ok. Ça leur arrive de traîner souvent ensemble euh... Qui Gamerine Game Echo et Echo, non. Jamais. Ouais c'est. Ouais, ouais, c'est bizarre vraiment. Non, non mais vu vu comme ça, vu comme ça, euh, Deko je valide. Proba, euh 79%. Nice, nice proba. Donne les infos là. Deko il est à ma droite, il est à ma droite, il est là-haut. <rires> okay. Vous avez des gapels s'il vous plaît Moi j'ai pris les, les as tu tiens, Oui moi aussi. Ah, ouais, c'est pas ma faute Mais attends, mais t'as vraiment réussi à faire croire, mais t'es naïf. Qui a pris le gars Bah c'est eux qu'on qui ont probablement tué Kylian genre. Ah oui Killian Gep et Nanox Ouais, je vais Pourquoi Ok. Vous êtes pas. Vous êtes pas gentil fou Ah ouais c'est la nuit, viens on attend le jour. Je sais pas. Attends bonjour t'es sûr tu Alors C'est qui qui avait dit que Gep et Nanox était loup moi. Ok, ils sont là-haut. Ouais et ouais, puis ouais, du bah coup je bien pense qu'il y, y a grande chance qu'ils sont arrivés ensemble en plus hein. Il Ouais, il y a il Artyom, euh... il ouais, y a, Artyom, y a Illu Et Illu qui sont arrivés euh, ouais. ensemble, je pense que du et moi, coup... Et moi je mets ma, ma riche à 4... Les... Ouais, okay. j'suis où <rire> <3 -4. rire> le 3D il va dire, faire un screenshot gros, il va prendre un combo de 3 coups On va moins l'entendre Bon les gars, les gars, on a qui de méchant Ils sont passés où les gens Pas trop sûr, il y a Fladox, et Artyom Je sais pas c'est un de trop trop sbré Ok, stop, stop, stop, stop, restez, restez, restez, restez Il est parti. Ça y est, gros, il va, il va fermer 500 blocs. N'importe quoi, les où il court. Laisse tomber. Il se retourne <rire> plus là. Les bon, les faut que vous les nous parliez de ouais. Bombi là. Trouvez-moi Bombi, je veux un duel judiciaire. Bah, il est juste derrière. Moi, je lui ai D'ailleurs, Bombi, il voulait pas fight. Bon, il, si il est là-haut. Il est juste là-bas, dans la plaine. Vas-y, vas-y, on va cast le fight. Bombi. Viens voir, 2 secondes. Y'a un mec qui veut te voir. Non, je je crois que que ok, un... je le casse, je le ouais, casse C'est parti. Ok, mesdames et messieurs, bienvenue à tous pour ce combat euh, entre Neko à ma droite et Bombi à ma gauche. Dans 10 secondes, les gars, dans 10 secondes, dans 10 secondes le jour va se lever et les deux dialateurs vont pouvoir Juste se mettre la sur la, la gueule. La <rire> Rich à 4 <rire> et c'est parti! Et c'est parti! Attention, Bobby oh, qui est en fait feu! Oh la la! Oh! A Damn it! Il oh, l a l a feu. Assassin, est assassin, c'est bon, il est assassin en fait! Ouais, il est mort je pense! Ouais, en vrai, il est mort! Très <rire> diamant! Très mort diaman, <rire> Allez Viens prendre la bite Viens prendre la bite Tu serais fini déjà C'est vrai que Neko est quand même pas je ne comprends pas qu'on se rende un verre Il peut être ancien Il peut être voleur Il peut être voleur peut être ancien Arrête de convient maintenant Toute-toi comme un. Je sais pas Je sais pas Bon Bah c'est la main C'est pas lourd C'est un homme mort T'inquiète pas Il était lourd Il était lourd Il était lourd Il était lourd Barrez-vous de mon staff Barrez-vous de mon staff ou je veux un verre vas moi je prends le... On est pas oh loin! Bien ah joué! C'est moi qui ai Ah ouais, okay. bah ouais j'ai eu la pioche! Narco Le lot de consolation! Bombi, un de mes alliés potentiels vient de mourir. Je ne pouvais rien faire face à cela. Trop de gens autour, peu de loups avec moi. Valait mieux le laisser crever pour essayer de s'infiltrer un maximum. Ah ouais? Ouais, ouais d'accord. Le, le bait! J'ai commencé à lui mettre un saut de lave, mais il était déjà mort Attends, J'ai Ah ouais, c'était un cadavre! Pourquoi? Vas-y, on est gros, les gars! On, on va faire trop. une coalition contre le gars On est trop dans tous les cas J'aime bien citer moi ouais. hein. je, je peux faire le de prendre moins de quoi. Quoi. Ah, Maintenant tout de suite là, faut y aller vite Ils ont pas l'air de décider à bouger Non ah, Tu m'as suivi J'ai un Euh... On rencontrer d'autres gens et puis voir ce qu'il en est Ouais ouais Parce que de toute façon ils feront rien donc Ils on pas se séparés Les y a psychose mercuro je crois j'ai vu WISH Salut à tous ouais, Michel, les amis! Salut à tous! Salut à tous. Salut à tous. Pourquoi t'as défendu, euh, défendu, ah, <rire> des... défendu Gap et Nanox tout à l'heure, Bichard? J'ai pas défendu Gap et Nanox, j'ai dit qu'ils étaient là! Non! Avant ah, ça, avant ah, bah ça! Tu A à aucun moment j'ai défendu Gap et Nanox! T'as comment? Un peu! Plus, euh, Quand? Vas-y, répète mes phrases! J'ai pas noté tes phrases non plus! Non mais non, mais non! Mais je te promets que je les ai pas défendues! À un moment ils étaient juste derrière moi, j'ai dit à attention, derrière si vous voulez attaquer, c'est moments moment! C'est pas vous qui avez tué Artyom? Je sais pas! Ah d'accord! Bah, bah j'ai je me rappelle pas les avantages, je vais pas te mentir. C'est pas vous qui avez tué Arthur Ah non, nous on est là depuis Non, non. Ok, ok. On a nous on a, la tué la euh... on a tué Bombi. On a tué Bombi. Et voilà. Et c'est une opportunité pour Matox et moi. En effet, on est tous les deux loups-garous. Et on se retrouve avec deux villageois, Psychose et Mercuro. Ça peut nous donner une occasion d'attaquer et de réduire ce village qui reste encore nombreux. C'est Ça oui, mais vous avez pas d'autres Ah oui, oui, oui. oui pensais... Gep et Nanox sont là. Si le village les voit, ils vont les tuer. Il faut les prévenir qu'on est là. Pour ça, une idée de génie me vient en tête. Bon, bah va falloir qu'on commence euh, ouais. à trouver les légers. Il, faut, il faudrait qu'on qu trouve les suspects. Ils ne font plus de bruit, ils sont certainement derrière nous. Je suis prêt à attaquer. Il faut que je trouve un moyen de les prévenir que je sais qu'ils sont là. Alors, il y a un on groupe libre, qui euh, regarde. Bon, attendez, attendez, vers là-haut, vers là-haut, il y, y a du monde. Viens, attends, on va voir ce qu'ils vont dire. Vers la gauche, il y a Psychose et tout là. Ah, ils sont là, psychose, Ah, bah ben voilà. Ouais, oui. Je... <rire> euh Je voilà eh, hey, je pue la mort. Attends, mais Nick, dans 2-3 minutes. Qu'est-ce qu'il y a en rapport avec la mort C'est Courez, courez, courez aïe, aïe, Cuié aïe Et pourquoi je me. Ah Ah, d'accord, bah super <rire> Pourquoi Bichard tu m'as attaqué Je t'ai pas attaqué, je t'ai pas attaqué. Ouais, non, parce que y a, y a un mec qui m'a mis un coup d'épée. Hein. J'ai attaqué personne. Hein. J'ai pris okay. un coup. Enculé. Hein. sont ouais. je... bien. Je... Allez, allez, allez, je allez, non, grave allez, allez, allez, allez. Il a bloqué. Allez, aïe, aïe. Ah, ah, a... bah, a... ah d'accord, ok. Putain, mais je prends des dégâts de ouf. Les gars, les gars, faut juste faire y Il faut courser se viens viens, viens, Matox. Ok, attends, je l'étais en train de vivre parce que tu m'as. Tu m'as mis je sais pas. Fais gaffe derrière, y'a les autres qui on est tente de tuer Mercuro 4, c'est bon. Oh merde! Ah! <rire> c'est la psychose! Ah, coup dur, GG. Oh, pardon ça ah, oh. en fait pas? Oh ouais Je veux il bien des gars, par contre, s'il vous plaît. Y'a où Mercuro? Y'a où Mercuro? Il, il est mort, il est mal. Il il il il est il est mal. Ok. On partage Bichard. <rire> ok. <rire> ok, non, s'il te plaît, vas y Ah, ouais, d'accord. Il avait quoi comme plastron? Ah, j'ai vu. J'ai vu Merci que Mercure, que t'as essayé Merci de les amener Mercure. vers nous. As mais t'as vu que C'était mais... malin ou pas C'était malin oui mais. Même au moment où je vous ai entendu, j'ai dit euh, Oh putain, y'a Psychose ici par la gauche, en oh, oui, mode. Venez <rire> Oui, j'ai bien compris. Oh, C'était archi smart, putain et après, Je t'ai vu aussi, tu nous as vu et les personnes <rire> nous a vu. Les oui, c'est Bichard, tu penses qu'on est cramé nous deux Non, je pense qu'on n'est pas encore cramé parce qu'ils nous ont pas vu les attaquer. Enfin. Mercuro gros, qui s'est attaqué. C'est si Mercuro il a Non, ouais, mais Mercuro nous a pas vu. Moi, je pense que je peux pas cramer Bichard, peut-être. Bichard, peut-être. Mais Moi, non non non, vraiment, vraiment pas encore. Vous auriez pas chopé du P3 sans le faire Non, non, j'ai pas. Mais ce qu'il faudrait savoir c'est si on peut il si faudrait trouver quelqu'un à ajouter en fait. Je Alors, non, vraiment c'est qu qu'est-ce que je voulais... c'était vraiment pas volontaire. Euh, vraiment. Neko il a forcément un gros là, info non Nego Neko je pense pas je pense qu'il a un rôle à Tanki parce qu'il a vraiment voulu avoir un Non mais il a Bombi il le savait qu'il était loup donc s'il le savait c'est qu'il a un rôle à il va jamais lancer un call random je pense Mais il avait pas speed il a pas speed je suis sûr qu'il a pas speed Ouais peut-être qu'il était montré en rôle. Je pense qu'il était sorcier Mercure vu qu'il a pas tant que ça Donc il est pas ancien Je pense pas qu'il soit ancien je pense qu'il est y a pas d'ancien a pas d'ancien vraiment Non Ah bah donc du coup le sorcier Il voilà effectivement Personne n'a VPL un infect au moins le jeu Y'a pas de VPL je crois non plus non Ah si y'a VPN Pas parmi nous, pas parmi nous Ah oui bah ah, ah, non, y'a pas de VPL. Il si, manquait de LG ah, ici. Non, non, mais moi ce que je voulais, je voulais c'est juste Astro. Astro. Astro. C'est Et... qu'il qui est, est, qui que... pense... est beaucoup avec Narco quoi. Et. Je sais pas. C'est qui que. Lui il est beaucoup avec Narco. Après, je sais qu'ils traînent souvent ensemble. Mais. Ouais, non, ils sont dans ils dans ils en game, ensemble toutes les games. Dans cette game, pas du tout. Dans cette game, il est pas allé du tout. Dans cette Mais je pensais que t'étais encore là-bas toi. Non, non, toute Attention, nous faut qu'on bouge. avec... Bah, non, une minute, on peut retenter quoi coup. Bichard, on. Vas-y go. On y retourne. On dit qu'on a réussi à s'enfuir. Mercuro, on sait que t'es safe. Ouais. On sait que t'es safe. Le casque il a, c est c est Mec ils, euh... ils, ils nous ont pas lâché. Hein. Ils nous ont pas lâché hein, ça fait, ça fait 5 minutes tu nous cours. Clairement. Vous avez des gapels s'il vous plaît Bon par contre du coup. Attends. Oh tiens ouais, moi j'ai des, des pommes combien Tiens je peux t'en euh, filer quelques-unes. Tiens, Matux. Oh. oh vous êtes Oh Daiko t'es trop stuff Mais c'est Lib qui m'a filé le stuff. Oh t'es plus beau qu'avant. Euh merde. C'est sûr, on dirait professeur Letton lui. Bonjour Les gars, c'est sûr, j'ai résolu l'énigme. Non, non, mais en vrai, ce qu'il dit, c'est Il y a toujours trop de gens qui restent à FK au centre là. Il... il tente un assaut Quoi Il tente un assaut Je sais ouais, sur des gens à skip. J'ai peur que Mercus se Le... fait infecter. Hein. Le fait que t'étais stuff full faire c'est que t'as pas eu de chance en Kai ou t'étais dépité de ton rôle Non, aucun des deux. Ok... Moi j'avoue que comme a dit Bichard genre euh, ben on a survécu... En fait on s'est fait attaquer par Nanox, on a survécu les deux donc on a tendance à se faire confiance mais il a fait... Enfin j'ai aucune raison... Et il m'a pas attaqué... Et il m'a attaqué par qui Gap Gap et, et... et... Ibu. Il... Avec okay. Mercuro et Psykos et... Ouais mais ça et... ils sont... Ouais ils sont loups 100%. Ouais. mais il est où là Mercuro il est avec qui Il est avec euh, Gino et... Oh Bonjour. Comment ça va Bonjour. <rire> Y'a Astro derrière. quoi là Bah je sais pas. Oh, ah, bon bah that went faster than expected. Oh monter hein, je sais pas descendre. Oh, Alors trop... Deux derrière. Ah, c'est bichard trop... Ouais ah, moi, je ah non, c'est trop triste. Oh, oh, oh Ah. What Astro okay. oh, bah, oh. T'es un fake non Astro, t'es mute. En vrai c'est relou, parce que du coup... Euh... J'ai besoin de gaffe s'il vous plaît je suis je... rendu. <rire> t'es infect non non, ah, non, non, non non, non, non, non. Et puis non une couille a, sans, sans Bay7, non Pourquoi Il ouais. y a une couille dans le Bay7, Par contre, je me suis, suis fait cramer par... Euh, On est tous cramés, hein Sauf à la rigueur de la Comment du Je vais manger ça plus tard. Putain, je suis dans la merde. Il y a tous les loups, donc il y a l'infecté de l'GBC. mais y a rien. Y'a l'affect dans la game. Il Il et GB. et on, un a 6 bah on peut on peut niquer tout le monde là. Bah non, on nique. Oui quoi. on peut. Groupe de coma. De 6, Plus de 6. Oh, J'ai je je un, et... un punch, J'ai un punch donc on peut faire un pas une pas. gap de plus à la limite ou bah, j ai j ai pas J'ai pas d'arc, c'est par contre si vous avez un arc je veux bien. Bah du coup c'est de la merde parce que là du coup en mode j'étais une pute et là maintenant je suis gentil, normal, je suis <rire> tu, vas, tu vas retourner mais à Mais mais je, je peux faire mourir frère Ils sont morts, ils sont morts, moi aussi je suis mort. Ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts. Après est-ce qu'il nous a bien joué ou pas oh, Je pense qu'on peut faire une croix pour une nouvelle infiltration avec Matox il reste encore 6 loups et 12 villageois, c'est beaucoup trop. C'est quasiment impossible. Par contre voici guêpe. Richard Matox. Ouais. Bah on est que nous, hein. Gep et tout, il.. Bah on... est essaye en fait Mais Mercuro euh, Mercuro, en fait, quoi, pourquoi, pourquoi, genre vraiment sais. tu nous as vu, je tu sais. nous as vu bah nous se barrer Après en vrai, je le sais bien, euh, mais mais non. Non. En, en fait le truc c'est que votre façon de nous chase quand on disait on allait parler, genre elle était vraiment bizarre Ah mais on, moi je vous ai pas entendu moi, moi, dire, moi, dire je... on, on, on vous allait parler, enfin j'ai pas entendu te dire, te dire, on va parler, on va parler Matox en vrai ça va, mais toi, je sais pas, genre, apparemment t'as mis des coups dans le fight, enfin je crois que mis des coups dans le fight Ah non non euh, non non C'est vrai, que y quelqu'un qui a mis Je vais pas te mentir, mais il m'a plus ou moins convaincu que c'était pas possible. Je serais resté avec le Garou en fait, je suis beaucoup trop cramé en fait Quelqu'un au début a mien, je sais pas, mais quelqu'un a mis des coups D'ailleurs si vous voulez un mec safe on pense que BySlide est Cupidon Vu le coup que c'était C'est ce qu'on se disait aussi Et puis après on sait pas trop quoi Après Gap, Nano, Xilu, ils Oui ça c'est sûr, sûr à 100% Neko pour nous il est menteur Montreur Montreur, Ouais ouais On verrait bien, genre moi personnellement je verrais bien de ça quelque chose c'est tout de... Quoi, ok, oui. bon, ça va c'est un peu bizarre. Bah, nous on a vu Pank bon agir euh, un peu solitairement, ouais, ouais, bah, ça se dit plus mais plus il serait encore assassin, ça serait vraiment très très gros tu vois. J'y rien. Je... C'est pas ça. Donc ouais juste de... Ah oui, bah, si vous voulez on peut tenter un truc contre Ghafnan et tout mais bon. De nuit c'est risqué quand même. Hein. Ouais non mais il y a pas de ouais. nuit mais... En vrai, déjà déjà rester mobile, j'aime pas. Je vais pas vous mentir parce que c'est un coup à se faire sauter comme on l'avait fait avec Mercuro tout à l'heure. Bah, ouais, parce que du coup, ils nous ont sauté par derrière en fait. C'est pour ça qu'on peut confiance en Mercuro. Enfin, je suppose qu'on peut avoir confiance en lui. Donc, clairement, rester mobile, j'aime pas. Donc, venez au beau jour si vous voulez. Il en reste 6. 6 y'a l'infant, 7. Le 400, on en a 3, on pense qu'Astro est LG aussi vrai. Ouais ça peut se tenir Pour moi Chobax il est LG parce qu'il restait avec le couple tout le temps et qu'il y avait le... le VPL avec eux Ouais Donc ça ferait 5 si... Genre quand je suis arrivé au tout début, il y avait Gep et Nanox, ils se parlaient tous les deux, je les ai interrompus, ils se sont mis à rire et à partir Ouais c'est sûr Allez oh, putain ouais. Pardon euh... Ça va à rien de plus parler Il a... vas-y vas-y Là, il y a l'usard à, à droite Ouais, mais il, il va vers le zéro J'attends le Ok. Oh il avait du... Oh putain, attends, j'avais pas vu son rôle Sur le casque Euh. Pour, pour ta vie. Ah ouais pour, pour ta vie. Par contre, si t'as du stuff, je veux bien, genre du T3 maintenant. Oh ouais, GGG. Vas-y. Vas-y, faut regarder dans l'inventaire. Mon... Traverse à Hein, Traverse hein. Traverse. hein Traverse, hein, je pense. J'ai pas compris. Traverse Ouais, ça bon, ça bon, c'est bon. T'as le stuff là Alors, j'ai du P2 pantalon, du P2 plastron, du T3 gems. Euh. Ouais. Ah, j'ai un, un P3 placement. Vas-y, vas-y. Il a croisé euh, le groupe de Lib et Guil. L'usant, j'ai pas réussi à le rattraper. Il était en mode les gars, les gars, c'est Matox Bichard. Bon, voilà bah, c'est bon. Mais là, on est cramé. Non, ça... ah, en vrai, mec, j'étais prêt à attaquer. Tu m'as surpris. Oui, mais, je... mais en fait, ça, je ça, ça sert à rien. Il... Mais j'ai pas attendu le bon moment, j'aurais voulu sauter les trois en fait. Ouais. Et pas qu'un seul, notre groupe. Hein. Non, mais ils étaient. En gros, là, je suis passé par le pont en diagonale et ils m'ont intercepté sur le pont quoi. J'ai des, des raisons de te penser LG blanc mais je pense pas que tu le sois en au fait. Non tu m'aurais attaqué. Parce que le fait que tu t'aies dire euh, j'ai pas totalement confiance sur Bichard, euh, j'étais en mode mais. <rire> Et après je me suis dit bah c'est logique en fait. Il y a Bichard chasse. Qu'est-ce Après c'est celui-là, en-dessous là Là, là, là, y'a un pseudo devant Matox devant, Matox devant, Matox devant Au fond, au fond il doit rester, il doit rester peut-être il une il là-dedans il Attends, y'a pas les LG là-dedans C'est ça, y'a des cupis Oui Du coup, c'est peut-être gagnant, effectivement Bah vas-y, on peut pas y aller de toute façon, Mercure On peut pas y aller C'est trop nul, de quoi pouvoir y aller Toup Ouais C'est quoi ton rôle C'est... Comment ça, c'est quoi mon rôle T'as vu comment je suis cache comme ça Comment ça, c'est 10 suffisant. Vous voulez pas faire le compte des LG Parce que attendez. Y'a Astro Astro, Non mais dites combien ça fait et puis on regarde le niveau ça fait 3. lui ça fait 4. Et il fait 5. Matox ça fait 5. Et euh. Je 6. J'en compte que Matox est infecté. Il y a un mec en dessous. Ah je sais pas, j'ai pas. Si si si un petit gus là. C'est les loups, c'est les loups. Ils sont bas, ils sont bas. Ok c'est lui, c'est lui, c'est lui On les saute, on les saute, on les saute Matox y... il y a des derrière, fais fais Matox Ok. On va là-bas. On va surtout ce <rire> qu'il Mercure, j'ai envie de te retuer. Il une en bas. les autres, tomber, si Gabi qui l'a pris Ah j'entends Gameur ouais, y, y à côté J'ai trop mon J'ai trop mon épée de chercher, Sinon on va se prendre les autres J'ai l'épée de Nanox J'ai pas fait quelque chose de bien C'est Et ouais, je vais cogner ton rôle du coup. Merci. T'as un Oh non oh, pardon. De... On boost encore une, dernière fois. Oh, tu recules un petit peu, j'ai une cabane. De... Attends. Ouf. Quand je pense qu'il y a une flèche. Ouf Ouf J'ai des flèches plutôt que des heals Ah j'avais plus de bloc J'ai plus de bouffe <rire> oh. oh, yes. J'ai perdu totalement de heals sur ça hein. Gros j'avais plus de bouffe hein, j'ai plus de heals aussi hein Vraiment, Bah t'as récupéré toutes les autres gables toi Ouais mais on a tout bouffé contre euh, le groupe de 6 et on s'est fait chase avec Matox Ah bon Ah bon J'ai fait ouais. trop de heals gars, salut Yo oh, salut. Ah, oui, il est chopé, je sais pas. de bon. Oh. Ah, bah non, il est mort le mec, c'était. Il a un truc là en mmh. il faut que t'arrives à passer devant. Le euh... truc, qu'il faut que j'aille vu que je suis pas ultra grand-vue. Au pire, drop ta KB sur le chemin. Ah, on se fait des échanges. Ah. Putain, la map de merde hmm. Bon bah on va choc dans l'eau hein, quel plaisir Eh hein. hey, touchez pas mon coupard Oh bah est side Tu as la respawns gros, meurs toi Ah mais sans punch, c'est pas drôle mais vous êtes les deux là Il, il est trop long Il y a encore le lgb hein, c'est vrai hein. Ouais c'est vrai ça Ah bah est j'espère que t'as dégâts pour quand moi Mais tu J'en ai pas tellement. Ah, allez, ouais, il est dégât. Il m'a J'ai mis 53 coups d'épée avec force, il va mourir. Vraiment, il se mis au temps T'as la, la KB Ouais. J'ai pas du tout mon heal sur ça. Bah, go, go, go. Ils sont que deux. Hein. Mais Max il avait ton épée, Bichard, il aurait pu te la rendre. Oui. Y'a Matox derrière. Ah, oui, j'ai pas vu. Ouais, vas-y, bah, c'est pas trop une bonne idée. Quoi. Oh non. Bon, bah, c'est bon. Les gars, j'ai besoin d'aide, je suis dans la merde un peu. Et puis je suis safe. Ouais. Oh, ce petit punch. Matex, Matex, recule un peu. Ah, il y a, il a de ouais. Ils sont trois derrière nous. Ouais. C'est bon en fait. Il y a il les trois. Ah, mais si, c'est vraiment derrière les autres. Ah, bah tout le monde se donne euh, la respiration. Allez, ah, ah, ah, ah, ah, Moi je sauve <rire> Chobaz vous, vous me sauvez. Impeccable. On se sauve tous. Il est mort Non, ouais. C'est ah, moi. Il tu l'as eu ou pas Non. Il est sur moi, j'ai pris cher un peu Je suis sur lui, je suis sur lui Vas-y vas-y vas-y Allez, rattrape-le, tu peux le faire Putain, je croyais il m'avait brain en mode euh, il y avait du monde derrière eux pour, euh, pour qu'il arrête de courir Mais non, non Non, oh, t'es vraiment là, là, là Euh, là. Ok, bon, on verra Oui, il a pris beaucoup de coups ouais. Non ouais. non pas que dans l'eau, Gap il lui a mis ouais, beaucoup de coups pas, Euh il bloc. a eu le kill sur euh, Nanux Ah non non c'est vous qui l'avez Ah bah non Ah oh bah non c'est pas ouais, cool pas, pas mal 4 jump en plus moi ah, Vas-y, cut C'est vas bon Hein. Il est grave cher Vas-y, oh, grave bien joué. Ah, KB2. Ah, t'inquiète. Oh, il est chiant ça KB2. Il, il les passe au bon moment en plus, cette forêt. Il les passe pile quand t'es sûr. Ouais, voilà, ouais, sûrement KB2. C'est bon. Ah, ouais, voilà, c'est sûr. Oh, merde, j'ai pas aimé. Une... Ouais, je vois ça. Oh tu peux pas KB Non je suis contre un bloc lâche là. En. Oh putain, oh, je vais trop de. Oh c'est le, le GB je crois. Oh je suis ouais, mort ah, c'est le, hein. oh, le GB. Ouais c'est oh, le GB. Oh je vais me tailler. Hein. J'ai mal au cœur, j'ai mal. Oh, j'ai vraiment mal. Et pendant que je me battais, Lib est passé du côté des loups -giraux. Ouais, je viens juste le te sucer pour dire que t'es trop fort. Oh merci. Et que t'as trop trop bien joué, sale <rire> j'ai jamais aussi bien joué. Mais gros, t'as pris trop de niveau, sale fils de pute. C'est je... un truc de ouf. Mais gros, je sais, je sais pas comment jouer. Entre Takabé mais... 2, saut de lave et tout, mais incroyable. Je... T'as trop, t'as cherché bien joué. Ouais. J'ai eu un peu de luck, hein, je vais pas te mentir, ouais. Ouais, et puis euh... t'avais des, des, des, des petits avantages aussi, je crois, mais ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Mais frère, t'as trop bien joué quand même, hein, dans tout cas. Oh, merci. Mais pourquoi j'ai pas récupéré tes gaps j'ai le démon Je suis dégueu unique Je me suis éloigné du 0-0. Il faut que j'y retourne. Il reste alors à peu près autant de villageois que de loups-garous. Mais pendant mon périple, des villageois vont mourir. Je perds alors ici tout espoir de gagner la partie. Tout le monde se fait décimer, même les plus valeureux guerriers du village. L'histoire d'un loup-garou blanc qui voyait ses dernières chances de victoire disparaître Ou plutôt l'histoire d'un homme qui savait qu'il était temps pour lui de tirer sa révérence Et c'est comme ça que cet homme, aussi vaillant qu'il l'était, prit la décision de rejoindre le centre du village. Il savait qu'il ne trouverait aucun allié, aucun ami. Toutes les personnes qui pouvaient l'aider étaient maintenant décédées. Aucune chance de survivre, aucune chance de vivre. Il se dirigeait vers le 00 0 tel un condamné à mort, qui se dirigeait vers son lieu de dernier salut. Il ne pouvait rien faire à part voir les morts s'enchaîner. Et un jour, un grand homme a dit que c'est dans l'obscurité qu'on voit la plus belle des lueurs. Est-ce que l'homme va voir cette lueur Ça va être chaud les gars. Monsieur LGB Putain bah ouais bah ouais bah évidemment, évidemment c'est toi le LGB, bah ouais. J'ai deux gaps 5 coeurs hein. T'en as pas Ça l'a plus hein, on m'a attaqué c'est là. Par contre, aide-moi, hein! Il bah, pas partir solo, hein! Non, non! Il est à côté! Merci pour le sum! Ouf! Ah, non, j'ai pas envie de pas. C'est T'as dans moi, mec! Euh, Header, euh. gueule! Ah moi je tente, hein, mec! hein Vas-y, vas vas-y vas vas vas Ça vas fait 10 ans, j'en ai ras le cul, hein! Alors, euh, euh, même sur oh, Matox euh, il m'a ouais. sauvé ma game! Oh! Ok! Il est sûr que là! On Faut voir que je vais heal, justement! Heal, heal, heal! Il... Ok, il y a Pichard derrière, il manque Il y a Guil ici Vas-y Bichard, c'est l'occasion Je le vois, il y a Pichard derrière moi, c'est bon, je le vois J'ai oh. gué Bichard derrière toi oh, Guil en oui, moi Je suis avec, avec toi, je vais avec toi Je fais un combo sur Bichard Je suis avec toi, j'arrive je, je suis descendu, je suis descendu, je suis là okay. Wow Il <rire> y a Guil là, il y a Guil là Ah il est là, il Guil, là On va sur lui, on va sur lui, Tu me dis si il est derrière moi bah il, est toi. il est derrière, il est derrière, il est derrière, bloc c'est bon. Ok, c'est que bon. Oh oh, oh de merde Mais pourquoi tu shoots à l'arc <rire> Je suis passé -bon. Ah. Bah gros là ça va être compliqué là je t'avouerai là. Bah là on a plus beaucoup de vignes ni de vie Je t'avouerai que genre. Attends, regarde, regarde, attends, en fait, regarde, attends, no. regarde, regarde, Non. Pourquoi Pourquoi Pourquoi, Pourquoi il a fallu que ça se finisse comme ça C'est crois que de course c'est la mite plus rentable pour nous mais... Bah les produits c'est la Oui clairement Le truc c'est que c'est même année à peu et toi. Bah j'ai ah, deux cœurs. T'as vraiment deux cœurs ouais, ah, Et coeur. moi aussi j'avais deux cœurs gros j'en avais rien. Non arrête arrête arrête arrête T'as vraiment deux cœurs Arrête Arrête ouais, ouais, ouais. <rire> euh, Bon bah je suis deg, c'est dommage. On l'aura pas fait. On l'aura pas fait. Ah putain. Gueule. 3 kills quand même, c'est pas mal. Ah je <rire> suis L'homme accepta son sort et se rendit compte que si ce n'était pas aujourd'hui.. Ce sera peut-être la prochaine fois. Et un jour, un grand homme a dit que c'est dans l'obscurité qu'on voit la plus belle des lueurs. Et si on nous laissait une dernière chance Un deuxième essai Et si l'homme, qu'on avait suivi pendant plus de 45 minutes, pouvait retenter à nouveau Est-ce que vous seriez là Rejoindrez-vous cette bataille Rejoindrez-vous, la bataille. Je suis fatigué, je suis fatigué. Et je suis, et je suis. Les gars, c'est la sauce. Les gars, c'est la sauce. Les gars, il y a deux voyantes dans la game. Les gars, il y a deux voyantes dans la game pour jouer comme la reine des putes. Oh fichu, oh, il va me falloir tellement de cappelle. Oh. C'est l'histoire d'un homme qui avait eu une deuxième chance. Est-ce que vous serez là pour l'accompagner dans son périple Et qui sait peut-être réussir cette fois-ci Et si c'est le cas, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous. Le 18 avril 2020. C'est là que tout va se jouer. Et d'ici là, on se retrouve toute la semaine en stream. Et samedi prochain, pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne semaine, mes chers compatriotes.